À toutes et à tous. Euh, merci de votre présence. Alors du coup, bienvenue au troisième événement autour de notre saison culturelle sur l'intelligence artificielle. Au programme donc ce soir, une rencontre euh, autour des enjeux de l'intelligence artificielle euh, dans le domaine juridique. Et ce soir avec nous, du coup, Madame Catherine prévis donc maître de conférence à l'UPN, entre autres fonctions, Monsieur Louis-Hilarie chaline donc euh, cofondateur de Prédictis. Je vous laisserai présenter Prédictis. Et qui est avocat de formation également. Et puis pour animer cette rencontre, Louis Oliveira. Donc Louis est avocat de conseiller de l'administration publique au Brésil et doctorant en droit public à l'Université Paris-Nanterre. Ses recherches concernent l'utilisation de technologies telles que l'intelligence artificielle dans la gestion publique. Oui, la parole est à vous. Merci. Merci, merci beaucoup. Je... Tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement la bibliothèque universitaire de de l'Université Paris-Nanterre pour, pour l'organisation de cette séance de, de débat concernant l'intelligence artificielle. On a passé un très bel moment pour, pour, sur les, les sciences-fiction et aujourd'hui, cet après-midi, cette, cette soirée est dédiée aux enjeux en droit. Euh, merci Aurélie, merci Bénédicte, merci Tiffany pour... Pour tout le travail de, de communication. Merci aussi pour, pour les intervenants d'accepter l'invitation pour, pour faire ce, ce débat. Merci également au public pour la présence. J'explique que le format du débat, ce n'est pas exactement une conférence, un, un séminaire c'est plutôt un, un, un dialogue parmi les, les intervenants et le public et je compte sur vous pour euh, utiliser bien l'espace pour, pour les débats. J'ai présente les intervenants, euh, Madame Caterie Pradessi Chinal, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. J'ai la chance de, de partager le labos, même labo, le centre des droits publics, euh, ici dans, dans l'école de droit et de sciences politiques. Euh, elle est chef de gouverner l'organisation numérique. Aussi, membre. Bon. Et monsieur Louis larré chahine est co-conducteur de la société Préditif. Il est avocat de formation. Il enseigne la justice préditif dans plusieurs universités ici en France. Et pour commencer les débats, je laisse une. Petite question à Madame Catherine Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle dans les droits Madame. Merci beaucoup, euh, Louise. On, on est obligé de prendre le, le micro, sinon on ne nous entend pas, ça Ah d'accord, pardon. Donc bonjour à tous. Euh, merci beaucoup. Alors, je tenais d'abord à remercier évidemment la, à mon tour la Bibliothèque universitaire de Nanterre pour euh, la création de, de cette saison culturelle et d'avoir pensé euh, aux droits euh, dans, dans cette saison, euh, j'ai une volonté affirmée depuis euh, plusieurs années euh, au sein de cette université de former un pôle numérique, euh, de montrer l'importance en fait des processus de numérisation au sein de nos organisations, et, euh, et donc je suis ravie de voir qu'il y a une cohérence dans tous les programmes euh, que, que nous développons au sein de cette université. Avec donc la création de ce lieu, le Pixel, avec donc les axes numériques qui sont développés notamment dans le centre de recherche en droit public que je co-dirige et dans la chaire Gouverner l'organisation numérique, qui a d'ailleurs récemment fait une étude sur l'environnement numérique des étudiants à Nanterre et qui a donc procédé à des, à des interviews d'étudiants pour comprendre leur relation avec cet environnement numérique de façon générale. Et toutes les données qui ont été collectées nous permettent ensuite de faire des recherches. Les données de terrain nous permettent de faire des recherches sur justement ces stratégies de valorisation de données. Et évidemment, sans les données, il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est C'est ce que vous m'avez demandé, Louise. Alors, je tiens tout de suite à dire que je ne suis pas informaticienne. Je préfère le dire tout de suite, comme ça il n'y aura pas de questions trop de technique. Euh, moi je suis quelqu'un qui aime bien la mécanique donc j'aime bien ouvrir le capot et, et mettre les mains dans le cambouis et essayer par moi-même de comprendre en fait euh, la technique mais uniquement et dans le seul but de comprendre en fait comment le droit peut se saisir en fait euh, de, de ces techniques-là pour euh, créer des normes, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est d'adapter le droit à l'informatique c'est quelque chose de difficile, puisque euh, le droit et l'informatique, on n'a pas du tout la même temporalité. Le, la fabrication des normes juridiques, c'est un temps long. Hein. Vous voyez bien, l'adoption des lois, c est, c est, c est, ça fait du temps. Il euh, y a beaucoup de discussions, etc. L'informatique, ça va vite. Hein. On, on verra tout à l'heure, euh, certainement avec Louis, mais les innovations elles sont extrêmement rapides. Les start-up euh, fleurissent très, très rapidement. On va mettre tout de suite en place... Hein, une solution euh, technique, innovante et on a vu à travers le Covid une démonstration incroyable parce que dans un temps extrêmement court on a développé des partenariats publics privés très très rapides avec des traitements algorithmiques et, et là on ne s'est pas du tout préoccupé du Roi hein. euh, là le droit euh, n'avait plus aucune importance tout ce qui comptait c'était que euh, euh, on puisse atteindre l'objectif de, de, de, de, de la politique sanitaire et peu importe les règles juridiques. Donc on a cette différence de normativité, et, et, et, et ça pose donc forcément un certain nombre de questions, et le droit, en réalité, euh, je, je, il n'y a, a pas de suspense, je vous le dis tout de suite, le droit s'essouffle à courir après la technique, s'essouffle hein, parce qu'on euh, bah qu n'y arrive pas, et parce que la France est un pays assez particulier dans le monde, c'est le pays qui a les procédures juridiques les plus complexes et les plus lourdes. Donc forcément, nous on aime bien la procédure, on adore ça, donc on s'essouffle. Donc ça c'est déjà pour vous expliquer un petit peu le problème entre, on va dire, informatique et droit, et le droit du numérique, le droit de la numérisation, en réalité n'existe pas, c'est le droit appliqué aux usages numériques. Alors concernant donc maintenant euh, l'IA de façon euh, plus, euh, plus ciblée, euh, c'est euh, important d'avoir une définition en fait, de l'IA. Pourquoi Parce que l'IA irrigue aujourd'hui en fait, euh, nos vies. Euh, L'action publique se fait par, euh, par traitement algorithmique. Euh, vous, vous êtes toujours confronté dans vos vies quotidiennes à des algorithmes, que ce soit euh, quand vous regardez un, un film sur Netflix. Que ce soit donc là vous êtes soumis à un algorithme privé que ce soit lorsque vous êtes sur des réseaux sociaux notamment je pense à facebook alors vous êtes soumis aussi à l'algorithme privé mais vous êtes aussi euh, pouvez aussi être soumis à, à, à, à d'autres algorithmes et, et notamment à des algorithmes publics lorsque vous candidatez euh, à des formations par exemple universitaires sur des plateformes ou si vous postulez à des concours etc donc là vous êtes soumis aussi à des algorithmes publics, la différence étant que ces algorithmes sont souvent incontournables, je pense à Parcoursup par exemple, alors que si l'algorithme de Netflix ne vous plaît pas, vous êtes libre d'en changer. Donc, qu'est-ce que l'IA Alors, l'IA, d'un point de vue informatique, c'est une... enfin l'intelligence artificielle, c'est une suite, en fait, d'instructions mathématiques que va reproduire, en fait, la machine, euh, comme si elle avait une intelligence humaine. Donc euh, l'intelligence artificielle, en réalité, euh, ce sont des mathématiques qui prévoient donc une vitesse de calcul pour euh, effectuer une tâche avec un, un objectif. Je vais vous donner néanmoins une définition euh, juridique, puisqu'il existe une différence qui a été publiée au journal officiel de la République française. Donc je, je vous la, la lis, il s'agit d'un champ interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la réflexion et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel à des fins d'assistance ou de substitution à des activités humaines. Vous avez compris pourquoi j'ai lu la définition, mais bon, euh, vous avez tout, tous compris que l'IA est simplement une technologie qui fait accomplir par la machine des tâches. Euh, qui normalement aurait dû être faite par nous, mais euh, l'IA vient nous soulager dans l'exercice de ses tâches. Alors, la paternité de l'IA, on l'attribue à un mathématicien qui s'appelle Alan Turing. Euh, Alan Turing a écrit un certain nombre d'articles sur l'intelligence des machines, et il a créé un test qu'on appelle donc le test de Turing, c'est un test d'intelligence artificielle, euh, qui est fondée sur la capacité d'une machine à imiter une conversation humaine. On le retrouve aujourd'hui dans les appareils euh, du type euh, Siri, par exemple. Euh, mais ce n'est pas lui qui a inventé, en fait, le terme euh, « intelligence artificielle ». Ce sont deux jeunes chercheurs américains, John McCarthy et Marvin Minsky. Euh, et euh, si je reprends le vocable anglais... Euh, Intelligence, en anglais, ça veut dire renseignement, et euh, artificiel, en anglais, ça renvoie à artifice. Donc vous voyez qu'en fait, euh, déjà le terme en, en réalité nous, nous, nous trompe, il n'y a absolument rien d'intelligent là-dedans, c'est un procédé, une technologie qui veut nous faire croire que l'ordinateur est intelligent, mais en réalité, il ne l'est pas du tout. Il n'en est rien, je reviendrai sur ce point un petit peu plus, plus loin. Donc l'IA résonne uniquement, j'insiste sur ce fait-là, en problème mathématiques, en problème arithmétique, c'est-à-dire sur la base d'algorithmes. Et ces algorithmes euh, fonctionnent sur la base de méthodes qu'on appelle des méthodes d'apprentissage. Donc il y a deux méthodes d'apprentissage. La première, c'est ce qu'on appelle le machine learning. La deuxième, c'est le deep learning. Alors, euh, l'apprentissage de machine learning, c'est simplement, donc vous avez un, un nombre important de données qui sont fournies en entrée, qui vont être agrégées, moulinées, euh, donc on va, c'est comme une recette de cuisine, hein, on va un peu touiller dans un bol toutes ces données, euh, qui vont être compilées par exemple, c'est ce qu'on appelle l'agrégation, qui vont être donc croisées, et puis... En sortie, on a un résultat, hein, c'est ce qu'on appelle les données de sortie. Vous avez donc le résultat, et ce résultat, c'est la décision automatisée, hein, qui est le résultat donc, du processus algorithmique. Donc, au départ, le programmeur va donner des, des données. Hein, la machine va faire son, son mélange et donner ses, ses données en sortie. Et le machine learning, c'est qu'à un moment donné, il y a un apprentissage, on appelle ça un algorithme auto-apprenant, c'est-à-dire que la machine toute seule va commencer à apprendre au fur et à mesure, à améliorer, à rectifier elle-même sans qu'il y ait l'intervention du programmeur. Et donc, elle va répéter comme ça son exécution sur des jeux de données jusqu'à obtenir un résultat qui soit le plus pertinent possible. Quand euh, ce réseau en fait, de neurones artificiels est plus complexe, on appelle ça le deep learning, donc, euh, qui est donc une méthode d'apprentissage beaucoup plus profonde. C'est euh, cette méthode qui est utilisée notamment pour les voitures euh, autonomes, qui est utilisée notamment pour, bah, actuellement, dans le cadre du conflit, pour les drones. Donc c'est une méthode un petit peu plus euh, un peu différente et, et, et beaucoup plus euh, complexe. Euh, et, euh, et qui nécessite un volume extrêmement important de données. L'idée, encore une fois, c'est que l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner si à la base, on n'a pas ce carburant qui est un volume très, très important de données. Et cette volumétrie est évidemment très, très précieuse et, et, et, et, et a de la valeur. Et grâce au deep learning, donc tout est possible, hein, est, voilà, on peut vraiment... Tout faire, c'est comme dans cette université, on dit que c'est l'université des possibles, l'université paris -Lantère. Donc c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Et donc pour vous donner un exemple concret, le perfectionnement du deep learning, ça a permis notamment à la machine de battre des joueurs d'échecs, voilà, qui sont très connus. Et l'exemple le plus remarquable à mon sens, c'est l'ordinateur Watson qui a été créé par IBM en 2011 et qui permet là d'agréger des millions de dossiers médicaux. Et, euh, et cet ordinateur est capable non seulement de diagnostiquer de façon extrêmement précise donc, euh, euh, des maladies très rares, mais est capable aussi de euh, faire des prescriptions, c'est-à-dire de, de, de, hein, de, de, de sortir une ordonnance. Donc si je reprends la formule de d'un chercheur qui s'appelle Laurence Lessig en 2000 qui disait « Code is law », c'est-à-dire le code informatique et la loi. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est « Est-ce que law is code » C'est-à-dire « Est-ce que ce n'est pas la loi qui peut aussi se saisir donc, de l'intelligence artificielle ?» Donc là, j'en ai terminé avec la définition. Je vais juste vous... Avant de passer la parole à, à, à Louis, vous expliquer un petit peu donc, comment on envisage l'intelligence artificielle d'un point de vue juridique. Donc, euh, tout d'abord, euh, je fais partie de la doctrine qui, qui, qui s'oppose en fait. Hein, euh, on est divisé hein, euh, en droit. Il y a une doctrine qui est plutôt favorable à ce qu'on appelle la singularité technologique. Et moi, je suis plutôt euh, de la tendance euh, uh, Ganassia, hein, du nom du chercheur du CNRS qui s'occupe de l'intelligence artificielle c'est-à-dire que je suis contre le fait de dire que la machine est intelligente, euh, et donc elle va euh, un jour nous dépasser, et qu'on va devenir un peu comme euh, en matière de science-fiction, pour faire le lien avec euh, voilà, des, des, des futurs Terminator, ou des, ou des êtres cybernétiques, moitié homme moitié robot. Euh, toutes ces théories sont, sont... Enfin, il y a énormément de littérature hein, là-dessus, Hein, donc il euh, y a des choses qui se sont réalisées donc on n'est pas dans, dans, pas dans je ne suis pas folle en vous disant ça c'est hein, ce qu'on appelle la singularité technologique, la preuve en est c'est que vous avez un robot qui s'appelle Sophia je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur Youtube pour voir le robot Sophia qui a acquis la citoyenneté euh, d'Arabie Saoudite euh, en 2014 et qui est capable de mimer des expressions humaines, je vous invite à aller voir c'est extrêmement déroutant voir un robot qui ressemble à ce point et qui arrive à ce point à reproduire en fait l'humain euh, donc euh, s'il y a continue ainsi à se développer on, on pense qu'il y aura une transition vers une phase de super intelligence euh, et qu'on va euh, aller vers un courant donc, transhumaniste euh, vers une, une comment dire une espérance de vie euh, augmentée et, euh, et, et donc ce mythe nourrit en, en réalité donc euh, euh, beaucoup de choses en matière de, de science-fiction. Donc pour moi, la rapidité de calcul ne fait pas l'intelligence, et je n'aime pas ce terme d'intelligence, c'est pour ça que je ne dis pas une voiture intelligente, mais je dirais une voiture autonome ou une voiture connectée, euh, parce que je n'aime pas ce terme qui est complètement euh, trompeur, rien euh, n'autorise à affirmer aujourd'hui que les ordinateurs pourront donc nous dépasser et acquérir une autonomie. Euh, la machine reste soumise aux modalités et aux finalités de la technique d'apprentissage configurée par l'humain. Néanmoins, cette robotisation, on le verra un peu plus tard, cette robotisation devient un défi pour le droit, puisque les règles actuellement en vigueur, et notamment les règles juridiques, semblent inadaptées, et voire peut-être insuffisantes, pour encadrer donc les nouvelles réalités qui apparaissent sur le terrain. Et donc, vous avez une pression européenne qui appelle à proposer justement un, un régime juridique spécifique, voire une personnalité juridique qui est spécifique aux robots. Pour l'instant, le législateur français euh, s'y refuse. Euh, donc, euh, le problème de, de, de, de l'IA, c'est que euh, cette IA pose de vraies questions juridiques et notamment éthique euh, puisque euh, l'IA est capable de nous surveiller de façon massive à travers notamment la reconnaissance faciale. Euh, ces algorithmes sont capables d'extrapoler l'orientation sexuelle et préférences politiques ou religieuses d'un internaute. Ils peuvent euh, être utilisés pour créer des logiciels malveillants et lancer des cyberattaques, donc on le voit aujourd'hui malheureusement euh, avec l'augmentation absolument catastrophique du nombre de cyberattaques dues au conflit ukrainien. Et l'IA n'est pas neutre, on le verra, l'IA n'est jamais neutre, l'IA a été programmée par un homme et cet homme reflète à l'instant T les valeurs d'une société et donc il y a forcément des biais, des biais qu'on appelle des biais algorithmiques et qui sont donc reproduits par l'IA. Euh, je peux vous donner un exemple, euh, vous avez donc une IA qui avait été conçue pour trier automatiquement des CV pour la recherche d'un poste de webmaster et, euh, et systématiquement cette IA sortait, euh, écartait les candidatures des femmes et ne prenait que les candidatures des hommes. Pourquoi La raison est toute simple, c'est parce que dans les données qui ont été euh, fournies à la machine en entrée, eh c'était des données de, entre 2000 et 2014 de CV et il n'y avait que les hommes à l'époque qui postulaient en fait pour, pour être webmaster donc l'IA euh, ne fait que reproduire finalement euh, euh, la, enfin apprend sur, euh, sur ce que vous lui donnez euh, comme, comme données donc euh, c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'il y ait un encadrement juridique qui soit euh, combiné avec une réflexion éthique euh, donc la communauté internationale l'a compris et a décidé de de mettre en place différents guides, directives, codes de conduite, déclarations, c'est ce qu'on appelle en droit de la soft law, c'est-à-dire hein, des, des recommandations, hein, pour euh, que euh, le droit, à chaque fois qu'il élabore une, une norme, euh, pense à l'éthique et euh, à ce qu'on appelle une IA responsable, c'est-à-dire pas uniquement euh, juridique, mais responsable. Et une IA responsable, c'est une IA qui va de pair aussi avec la sécurité et la confiance qu'elle peut véhiculer. Dans son rapport de 2018 intitulé « Donner du sens à l'IA », Cédric Villani, donc le mathématicien que vous connaissez, avait appelé à ouvrir la boîte noire afin de permettre à toute personne concernée par la décision automatisée de contester des erreurs ou des données erronées. Le véritable défi aujourd'hui, en fait, pour nous juristes, c'est l'explicabilité de l'algorithme. C'est-à-dire que nous, on a besoin de savoir comment se passe cette fameuse cuisine, cette fameuse préparation au milieu dont je vous parlais tout à l'heure. On a besoin d'évaluer, on a besoin d'auditer. Or, le problème, c'est que l'apprentissage que fait la machine est opaque. C'est-à-dire qu'un humain ne comprend pas, même Facebook a avoué un récemment qu'il ne comprenait même pas comment son algorithme fonctionnait et qu'il était incapable d'expliquer, en fait, comment il fonctionne. Et donc, c'est ça la problématique que nous avons, nous, en droit, c'est que ça, c'est un discours qu'on ne peut pas entendre. En tant que juriste, c'est impossible. Nous, on a besoin de transparence, on a besoin d'explicabilité. S'il s'agit d'un algorithme public, eh bien l'administration doit nous rendre des comptes, c'est-à-dire doit expliquer, voilà, vous n'avez pas obtenu votre bourse, cette bourse, ce refus a été basé sur un algorithme, sur une décision automatisée, pourquoi on vous a refusé cette bourse, comment l'algorithme a travaillé, quels ont été les critères que nous avons entrés en amont, etc, etc. Or c'est ce manque d'explicabilité aujourd'hui qui est dramatique, parce qu'on n'est pas capable, en fait, de comprendre le, le résultat algorithmique. Et ça, c'est vraiment un, un défi, un défi scientifique et un défi euh, euh, juridique. Alors, euh, euh, je pourrais vous donner un exemple, et puis j'en termine là. Un exemple, et je laisse la passe à, à Louis, c'est l'exemple de, de l'algorithme fiscal. Euh, je, je ne sais pas si vous savez, mais on... L'État a mis en place donc une expérimentation qui a déjà commencé depuis début 2021, une expérimentation de trois ans, mais qui dit expérimentation avec l'État, ça veut dire pérennité, hein, pour lutter en fait contre la fraude fiscale qui, qui, qui vient saper finalement le lien de confiance entre le contribuable et l'État, qui vient saper en réalité tout notre état de droit, parce que tout notre état de droit est construit se construit en fait sur notre principe de consentement à l'impôt au moment de la Révolution Française et c'est de là que découle tout le reste donc c'est très très important de maintenir en fait ce pacte social euh, donc on a décidé que pour lutter contre la fraude fiscale et eh bien on allait euh, se reposer sur le numérique et sur l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est notre arme juridique et on a décidé de cibler maintenant le contrôle grâce au traitement algorithmique et, euh, et maintenant, le, la, la Direction générale des finances publiques euh, qui est en fait euh, la direction qui utilise, qui croise le plus de données hein, euh, en France puisqu'elle a plus de 200 tétraoutés de données, enfin quelque chose d'absolument euh, incroyable, c'est-à-dire que l'administration fiscale c'est absolument tout de vous, Et quand je dis tout, c'est tout, euh, par le croisement d'une multitude de fichiers de sources distinctes, à commencer d'ailleurs par vous, par vos propres déclarations. L'administration fiscale a décidé maintenant d'aller sur Facebook et d'aspirer vos données sur les réseaux sociaux. Donc si, on, si vous, vous prenez, vous l'envie de faire une photo devant une Ferrari ou devant un yacht, attention, hein, fait, fait, réfléchissez bien, parce que vous allez attirer l'œil du, du fisc, hein, qui, qui pourra peut-être du coup cibler, euh, euh, puisque, en, en fait elle a, elle a mis en place un profil, un modèle, un pattern, et elle aspire un énorme... Enfin, énormément de données, puis ensuite elle va confronter en fait ces données à ce profil de fraudeur et si vous correspondez un petit peu à ce profil, vous allez faire l'objet d'un contrôle fiscal donc voilà à quoi sert l'intelligence artificielle en droit notamment donc pour, des, pour lutter contre la fraude fiscale, mais pas seulement pas seulement l'intelligence artificielle sert également en droit, Louis au développement de l'Egaltech et je vous laisse donc la parole Merci beaucoup, Madame, pour cette belle introduction en thématique tellement difficile de, de, de comprendre en termes juridiques. Et je passe la parole à Louise pour nous expliquer qu'est-ce que legal tech et quel est le rôle qui, qui joue les legal tech. Avec plaisir. Merci beaucoup. et Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Dans dans ce si beau lieu qui doit vous donner envie de passer des heures à réviser vos, vos examens qui, je crois, arrivent, arrivent bientôt. L'histoire de la Legal Tech ressemble un peu euh, à ce film, Le Bon, la et le Truant de Sergio Leone. C'est-à-dire que ça a pas mal tiré dans tous les coins, et puis ça dure plus longtemps que prévu. Si on, on, si on commence du début, je dirais que la, la première occurrence, le premier croisement entre... Euh, euh, les mathématiques et le droit, puisque c'est ça l'origine de la Legal Tech. Hein. Dans Legal Tech, il y a euh, d'un côté le droit et de l'autre la technologie et donc les mathématiques. Ça remonte finalement très tôt, puisque je crois que la première occurrence que j'ai trouvée date de 1709, si ma mémoire est bonne. C'est une thèse de Pernoy qui s'appelle de la probabilité des jugements. Et à l'époque, il avait essayé tant bien que mal de faire des statistiques sur le fait que euh, le juge décide dans un sens ou dans un autre. Vous vous en doutez certainement, c'est des travaux qui avaient été très mal accueillis par la communauté de juristes. Pourquoi Ma théorie, c'est que le monde du droit n'aime pas être mis en bouteille, n'aime pas être schématisé, objectivé. On aime l'idée en tant que juriste que notre science soit une science humaine et pas mathématisable. C'est des travaux qui avaient été assez largement décriés par la communauté. S'ensuit une très longue phase de gestation. Qui finalement a débouché sur un écosystème vivace et dynamique, celui des LegalTech aujourd'hui, il y a très peu de temps. Aujourd'hui, en France, vous avez environ 200 LegalTech, donc il y a un vrai écosystème. Comme il y a les FinTech, qui sont les startups du monde de la finance, vous avez la LegalTech, qui sont les startups du le monde du droit, qui emploie beaucoup, qui embauche beaucoup en ce moment, qui représente un vrai secteur économique. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette bascule après des années et des années de, de périodes difficiles Moi, je vois deux raisons. La première, c'est l'apparition du big data judiciaire. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais il y a un, un grand mouvement impulsé par le législateur qui est issu des articles 20 et 21 de la loi pour une république numérique. On a beaucoup connu sous le nom de la loi Le Maire. Elle a été promulguée le 7 octobre 2016. Et à l'époque, des parlementaires ont glissé un amendement, l'amendement qui a débouché sur les articles 20 et 21, que personne n'avait vraiment euh, vu venir. Et ces deux amendements, qu'est-ce qu'ils posent comme principe Ils posent le principe de l'open data des décisions de justice. Coup de tonnerre dans un ciel clair à l'époque, C'est pas issu d'un projet de du, loi, donc c'est pas issu du gouvernement, il n'y a, a pas de chiffrage, il n'y a pas d'études de faisabilité, mais l'État se retrouve avec ce nouveau principe, celui de l'open data des décisions de justice. Qu'est-ce que ça veut dire l'open data des décisions de justice Ça veut dire qu'il faut être capable de mettre en ligne, de façon libre, gratuite et réutilisable, toutes les décisions de justice qui sont rendues par la législation française. A l'époque, nous n'étions même pas capables de chiffrer précisément le nombre de décisions de justice qu'on rendait chaque année. D'ailleurs, je ne sais pas s'il euh, y en a là qui sont à peu près certains du, du chiffre. Hein. On estime encore aujourd'hui, c'est une estimation, qu'on rend environ 4,2 millions de décisions par année. C'est évidemment au-delà de... De ce qu'un humain peut lire, même en passant sa vie au pixels sur les, les très bonnes tables de travail qu'on aperçoit derrière. Premier phénomène, pourquoi est-ce qu'il y a une apparition dans le de la, de la Legal Tech C'est parce qu'il y a une apparition du big data judiciaire et même du big data juridique, puisqu'aux 4,2 millions de décisions de justice qui sont en train d'être mises en ligne, il faut ajouter évidemment les mémos, les jeux de conclusion, les articles de loi, la doctrine, bref toute la production intellectuelle qu'il peut y avoir dans le, dans le monde du droit. D'un côté, le Big Data. Et de l'autre, une révolution, ça dont on parlait à l'instant, d'une branche de l'intelligence artificielle qui est le traitement automatique du langage naturel. Les anglais disent NLP pour Natural Language Processing. Quelle est l'idée derrière C'est l'idée que vous avez dans les assistants vocaux. L'idée c'est d'arriver à construire des outils qui sont capables, un peu à notre façon, de les décortiquer d'aller comprendre, d'aller analyser un document qui est textuel ou, euh, ou vocal. Aujourd'hui, on a construit, c'est le cas chez Predictis, par exemple, hein, des algorithmes qui sont capables d'aller identifier dans une décision le nom d'une personne physique, pour par exemple ensuite anonymiser le document, et euh, transformer Nicolas Sarkozy en euh, Monsieur X dans l'affaire Big magnon par exemple. Hein, donc on pseudonymise, on n'anonymise pas, il y a une subtilité qui est... Euh, qui est mince, mais c'est une des raisons euh, pour lesquelles aujourd'hui vous trouvez des X et Y dans les décisions de justice, et pas une anonymisation complète. On a des algorithmes par exemple, qui sont capables d'aller détecter euh, un montant d'un et un poste de préjudice d'aller comprendre le sens d'une décision bref, d'aller créer une couche de métadonnées sur le document, qui permettent ensuite de construire des services. Les services les plus connus sont euh, la construction d'un moteur de recherche, par exemple la création d'un outil d'analyse statistique pour calculer les chances de gagner un procès ou bien la création d'outils pour analyser des documents à la volée, comme des jeux de conclusion. Il y a eu une gestation compliquée. Le pauvre Bernoulli, à l'époque, en 1709, il devait s'en sentir bien seul. Après quelques, quelques centaines d'années, sous l'effet de l'apparition d'un côté de grands volumes de données et de l'autre des technologies pour les traiter, sont apparus un, un grand nombre de les Vous en connaissez sûrement plein. Il y en a qui servent à faire de la mise en relation, par exemple. Et qui s'appuient sur des répertoires, des annuaires d'avocats euh, et pourquoi pas leur matière de spécialité pour vous orienter vers le, la bonne personne quand vous êtes un justiciable. Il y en a qui vous aident à créer des actes de façon plus ou moins automatisée, à créer des statuts, à, euh, à déposer une marque par exemple, à euh, liquider votre société. Puis il y en a d'autres, c'est la troisième catégorie, un peu comme prédictiste, donc qui sont plutôt des, des moteurs de recherche analytique et qui sont des outils d'aide à la décision essentiellement utilisés par, euh, par les professionnels les professionnels du droit, direction juridique, cabinet d'avocats et puis évidemment compagnie d'assurance. Donc voilà rapidement brossé l'écosystème de la, de la Legal Tech. Je vous encourage à vous y intéresser, en particulier pour vous qui êtes encore de, de jeunes juristes. Il y a énormément de postes qui sont créés dans ces, ces domaines-là, et c'est euh, au moins, euh, je vous le dis, hein, du, du fond de mon cœur, c'est au moins aussi intéressant de travailler dans une Legal Tech que de, que de travailler dans d'autres structures. C'est parfois plus créatif et, et tout aussi bienvenu. Merci Louis. Merci Louis. Euh, donc je, je voudrais profiter de l'opportunité et euh, essayer de mener une en petite enquête euh, parmi les le publics. Qu'en pensez-vous euh, À votre avis, euh, des robots pourraient-ils devenir des juges Vous pouvez... Levez la main, qui, qui est d'accord. Est-ce qu'un juge peut. peut devenir, un robot. robot Est-ce que le juge peut être un robot, oui, un robot. Autrement dit, oui. À ah, vos avis. Si je peux me permettre, Louise, vous êtes, êtes juriste Vous êtes tous des juristes Non, pas forcément. Et si vous êtes pas vous hésitez un peu. Oui, c'est une question. Hein. Euh, bon pour, en tant qu'étranger, euh, une chose qui, qui nous étonne en France, c'est un pays à la fois de la tradition et aussi de l'innovation. C'est parfois difficile de, de concilier ces deux de, de mondes diffé aussi différents. Euh, les légothèques, euh, tout l'environnement de, de légothèque euh, euh, vient euh, modifier un peu la, la, la pensée traditionnelle du droit. Euh, et c'est compliqué parfois de, de, de réfléchir toute tout cette évolution que nous sommes en train de, de vivre. Euh, Est-ce que la Ligothèque permet une décision une tendance vraiment fiable par rapport au, au, au métier de juge Et Quel est l'impact je, je voudrais vous écouter concernant ces différences très commun dans les droits américains, qui est un peu différent des droits anglo-saxons. Et ils commencent petit à petit à gagner du, du terrain en France. Et nous sommes dans une tradition romano-civiliste, romano germanique Et je voudrais vous écouter à ces, ces propos. Alors je vais juste réagir avant de vous laisser la parole. Euh, je, je voulais juste réagir sur deux choses. Déjà sur votre question, juge robot, ça existe en Estonie en Estonie, vous avez des juges robots qui, qui, qui donc, rendent des décisions pour des petits litiges, c'est-à-dire inférieurs à 7 000 euros. Et en réalité, ça veut dire que c'est un contentieux qui est énorme, puisqu'il y a énormément de petits litiges. Donc, c'est pas forcément. Enfin, l'argument, le seuil financier, ne, ne, ne doit pas vous rassurer. Donc, je referme la parenthèse parce que. J'ai pas envie de comparer avec l'Estonie. On n'a pas la même culture juridique. On n'a pas. Enfin, l'Estonie est un tout petit pays. Il y a 99,9% numérisé. Euh, on ne peut pas comparer. Ce qui n'est pas comparable. Donc, je laisse l'Estonie de côté euh, pour le moment. Je voudrais juste euh, compléter euh, l'excellente présentation de Louis sur euh, sur euh, l'histoire de la legaltech en disant euh, parce que j'ai participé en fait. Euh, à la concertation sur la loi pour une République numérique en 2016, le problème de cette loi, c'est que euh, les décrets d'application sont sortis que cinq ans après et encore pas tous, parce qu'on en attend beaucoup, et que pour pouvoir euh, justement mettre en place une, euh, donc, euh, ces outils d'intelligence artificielle, cette justice an analytique que moi j'appelle justice astucieuse, euh, pour pas dire intelligence, vous avez compris que le smart j'aime pas, donc je euh, dis justice astucieuse, euh, il faut des données. Donc, comme vous l'a expliqué Louis, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des décisions de justice qui soient en ligne euh, et qui y ait cette « open data ». Or, cette « open data », il n'est même pas euh, réel aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, enfin, le décret est paru très récemment, ce n'est que depuis septembre dernier que les juridictions, tant administratives que judiciaires, commencent tout doucement à libérer, enfin à ouvrir, hein, si vous préférez, leurs données, mais ce n'est pas, pas ça encore, hein, ce pas ça. Donc, euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas développer d'outils prédictifs, hein, d'outils analytiques, si on n'a pas de données. Donc, on a déjà un problème, vous voyez, de politique publique et de, et de décalage entre ce qui est annoncé juridiquement avec une loi très forte, avec des principes magnifiques d'open data, etc. Et c'est très bien, mais concrètement sur le terrain, comment faire Et puis, donc, je pense à un outil qui a, qui a beaucoup ému. Euh, en France, vous avez un outil euh, prédictif qui s'appelle Supra SUPRALEGEM, je ne sais pas si, si vous l'avez connu, euh, c'était un algorithme prédictif qui euh, euh, analysait en fait les, les décisions de justice administrative permettant de connaître par magistrat identifié, c'est-à-dire qu'on connaissait le nom du magistrat, euh, le taux en fait de demande d'annulation, de décision, euh, d'obligation de quitter le territoire français pour les étrangers puisque vous savez que le, le juge administratif, euh, 95% de son contentieux, c'est du coup le contentieux des étrangers, et donc euh, le contentieux des expulsions. Et euh, il y a eu une très très vive émotion, parce que donc on savait très, tout à fait, en France, pouvoir cartographier quel juge avait le taux le plus bas et quel juge avait le taux le plus haut. Et du coup cette, euh, cette, cet algorithme a, a été interdit. Enfin, a cessé de fonctionner à partir de 2018, et, et donc le législateur est intervenu avec une loi pour interdire ce qu'on appelle le profilage du juge, pour interdire, en fait, euh, le fait de savoir, tient tel juge, comment il est, est-ce qu'il est bienveillant, dans le cas d'un divorce, est-ce qu'il attribue systématiquement la garde au père ou à la mère, vous voyez, ce, ce, ce type de choses, euh, qui pourrait conduire, finalement, euh, le justiciable hein, à se dire, bah tiens, moi, je préfère être jugé dans tel ressort plutôt que dans telle, et là j'ai plus de chance, etc., etc. Vous pouvez avoir un avis contraire, hein. vous pouvez estimer que vous trouvez ça malheureux, qu'il n'y ait pas de transparence sur le nom des, des magistrats, et avoir une approche plutôt anglo-saxonne, puisque euh, dans une approche anglo-saxonne, vous savez euh, même qui, est, qui parmi les juges est, est contre. Vous savez, dans les délibérés, alors qu'en France, tout est très secret. Mais on n'a pas du tout la même culture, donc vous pourriez très bien euh, contester hein, ce profilage, mais bon, pour l'instant, euh, voilà, euh, voilà ce qu'il en est, euh, dans, dans le but de maintenir une justice indépendante, impartiale euh, et équilibrée. Je donne la parole à Louis. À la question, euh, est-ce que vous serez bientôt jugé par un robot Au risque d'être déceptif, la réponse est non. J'en suis intimement convaincue. Parce que, vous verrez de votre vivant, je pense, le plus près d'un juge robot, c'est un radar. On vous prend en infraction, vous recevez une contravention. C'est honnêtement, le, je pense, le maximum auquel, euh, auquel on ira. Le fantasme dystopique de Minority Report. Je sais pas, qui a vu Minority Report ici ouais, C'est le meilleur film de Tom Cruise, vous pouvez regarder. On dans une nouvelle de Philippe Kadic. Et c'est une dystopie, hein. c'est un futur non désirable dans lequel il y a les, ces fameux précogs qui ont des espèces de petits flashs hein, qui arrivent à deviner un peu avant qu'un crime se produise euh, le, son, son occurrence. Donc il y a une unité de police, à laquelle appartient euh, Tom Cruise, qui euh, intervient euh, quelques minutes avant, parfois quelques secondes avant le, le crime, le, le moment fatidique. Et la, la question c'est, est-ce qu'on peut punir avant que ça se soit réellement produit C'est une question qui est philosophique hyper, hyper intéressante, mais que nous n'avons pas réellement à traiter. Il n'y a pas, en France, ni autre part, un madame Irma des avocats, ou un, un, une boule de cristal des juristes, qui fait comme ça un peu un système divinatoire, qui sanctionne avant que quoi que ce soit, se soit produit. Ce serait contraire à la constitution. Ce serait contraire à toutes nos règles procédurales. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, en France, à ma connaissance en tout cas, personne ne travaille là-dessus. Enfin, c'est des projets qui ne qui seraient juste pas viables économiquement. Il n'y aurait probablement pas de clients. Je ne sais pas qui paierait pour ça. Enfin, c'est intéressant. On aime jouer avec ça comme un enfant et on aime jouer avec sa dent qui bouge. Quoi. Ça, ça nous fait un peu mal. C'est intéressant. Mais en vrai, je ne connais réellement personne qui bosse, euh, bosse là-dessus. Il n'y a pas besoin d'être trop inquiet. Là, il y a une question qui est plus fondamentale en revanche, c'est sur les régimes juridiques. Vous le savez, on a deux grands régimes juridiques. D'un côté, la civil law, de l'autre, la common law. Et le débat, jusqu'à présent, le débat comparatiste se penchait essentiellement sur la question de savoir lequel des deux régimes allait finir par dominer l'autre. Il y a des bons arguments dans les deux sens. La, la civil law, elle est plus stable. Elle codifie un phénomène jurisprudentiel, donc elle permet de mieux anticiper, d'avoir une meilleure prévisibilité. Là, comme l'on on la note souvent gagnante parce qu'elle est un peu plus souple, elle s'adapte plus vite, puisque le juge a la possibilité, avec la règle du précédent, de faire émerger des, des nains. Bon, Et Il y a une petite musique qu'on entend de plus en plus, qui serait la suivante. Au lieu d'avoir un des deux grands régimes qui gagnerait, qui l'emporterait sur l'autre, il y aurait en fait l'émergence là sous nos yeux, mais lentement, un peu comme l'horizon qu'on voit bouger quand on est sur un bateau de façon un peu imperceptible, il y aurait l'émergence d'un troisième régime. Et ce régime, ce serait un régime dit de droit isométrique. Donc iso en grec ancien égal, métricos la mesure. Donc l'idée, ce serait qu'avec l'intelligence artificielle, on fasse émerger une sorte de pensée collective, et que ce serait non pas la loi, le législateur, comme dans le régime de droit civil, qui établirait une nouvelle norme, ce serait non pas un juge, comme dans le régime de common law, qui serait capable d'établir un précédent, quoi, un pouvoir normatif, ce serait un peu une forme de pensée collective, issue de, des 9000 magistrats français, des, des 70 000 euh, avocats, qui serait traduite par un algorithme et qui donnerait une pensée collective. Donc ce serait à la fois plus juste, adapté au terrain, et probablement plus démocratique, puisque résultant de, de l'impact de tout ce qui a été décidé, de tout ce qui a été jugé sur le, sur le territoire. Et ça c'est assez intéressant, je pense que ça illustre un phénomène, c'est que quand il y a une technologie qui arrive, on a toujours tendance à surestimer son impact à court terme. On pense qu'il y a un juge robot, on pense qu'il y a un un tas de choses qui vont pas se produire. Par contre, on fait généralement la même erreur, c'est qu'on sous-estime l'effet que ça aura sur le long terme. Donc c'est là où moi je pense qu'il y a peut-être un travail intellectuel à mener, c'est d'essayer de bien comprendre quel est l'impact quel est de cette capacité à avoir un regard analytique sur toute la façon dont le, la justice est rendue sur le territoire. Qu'est-ce que ça, ça va créer réellement dans la façon dont on perçoit la règle, dans la façon dont on est la par Merci. Euh, bon, quand je me trouve devant ces scénarios, un peu de science-fiction, concernant l'analyse euh, de, des tendances, euh, de jurisprudence, je, je m'interroge parfois, est-ce que c'est une, une question de, de mettre en risque euh, l'évolution même de, de la jurisprudence des de, de, de précédents euh, Serait-il l'éligothèque les modèles de, de prédiction, de, de jugement, une espèce de prophétie auto-réalisatrice. Euh, Qu'en que, qu pensez-vous euh, à ce propos si, si la jurisprudence va avancer ou va à, à la fin démarrer qu La question que vous posez, c'est probablement celle qu'on avait posée euh, à l'époque au bon juge Magno. Vous vous souvenez de l'histoire du bon juge Magno Non, ça ne vous dit rien. Je crois qu'on est dans le nord-est de la France, il y a au moins une centaine d'années. Donc il faut imaginer, il fait froid, il pleut, enfin c'est dur. Le nord-est, il y a 100 ans, ça devait être en plein hiver. Le... Voilà, pas simple. Et Magno, il est juge, là. On lui amène une femme qui est accusée d'avoir volé une miche de pain pour nourrir ses enfants. je vois des oui. Normalement vous avez tous vu ça encore. Et le bon juge Magno, il est confronté à un problème. C'est que tout lui impose de condamner cette femme. Parce qu'elle a volé une niche, de fin, une niche de pain, que ce soit pour nourrir ses enfants ou pas, après tout, on s'en fiche complètement. C'est une voleuse. Elle devrait être condamnée pour vol. Et tout lui dit de faire ça. La loi, la jurisprudence et probablement le procureur ou les forces de police s'il y en avait dans la salle. Qu'est-ce qu'il fait, le bon juge Magnon Est-ce qu'il condamne cette femme Non, il ne la condamne pas. Il la condamne pas parce qu'il découvre l'état de nécessité, il décide de dire quand même, il décide d'être un Cyrano de Bergerac du droit, il se lance et il crée un nouveau concept jurisprudentiel avec ce revirement, il invente, il découvre, c'est le terme consacré, l'état de nécessité. Il dit que quand on vole dans le cadre de la nécessité, on est exempté de la responsabilité pénale. Un peu comme quand on est fou. Si le juge Manu il avait eu en plus un outil comme Predictis, un outil qui est capable de lui dire « Voilà ce qui est jugé euh, par tes pairs. Voici comment la jurisprudence statistiquement interprète cette solution. » Est-ce que vous pensez réellement qu'il aurait condamné cette femme Est-ce que ça aurait changé quelque chose sa prise de décision Ben non, moi je ne pense pas parce qu'il avait déjà euh, la terre entière contre lui. Donc, par contre, il voilà, va falloir conserver ça. Il va falloir conserver... Des esprits libres, des âmes fortes, capables d'être ces fameux ciarano de Bergerac du droit et de se dire je me lance. C'est plus beau quand c'est inutile. A priori, c'est perdu d'avance, mais j'y vais quand même. Alors, je vais juste apporter peut-être une petite nuance. Alors, je suis totalement d'accord avec avec vous parce que de toute façon, euh, l'intelligence artificielle en droit, c'est une, c'est c'est un mécanisme d'aide à la décision. C'est un facilitateur. C'est-à-dire que l'idée, attention, nous, on n'est pas dans cette idée de substitution, on est dans cette idée que, je vais reprendre la loi de 78, la loi informatique et liberté 78, hein, qui, qui est la grande loi numérique, ce n'est pas celle de 2016 c'est celle de 78, qui dit que l'informatique doit être au service de chaque individu. Donc ça veut dire que l'informatique doit nous apporter un bien-être, un confort. Si tel n'est pas le cas, il faut mettre sur off. C'est tout. Donc si c'est si une source en fait, d'inquiétude, euh, si ça vient saper en fait, le lien de confiance, enfin bref, si les risques en termes de vie privée et de liberté individuelle sont supérieurs au confort qu'apporte le numérique, il ne faut pas l'utiliser. Donc c'est vraiment un mécanisme d'aide pour venir soulager en fait euh, le juge, pour soulager le magistrat, l'avocat, etc. Mais la décision finale, donc euh, comme vous l'explique Louis, la décision finale, vous l'avez compris, c'est toujours euh, le juge qui va la prendre. Ce n'est pas parce que la machine va lui dire « Tiens, euh, dans ce type euh, de, de, de litige, euh, j'évalue le dommage à 5 000 euros, que obligatoirement je vais donner 5 000 euros. Je peux donner plus, je peux donner moins. » juge est libre, en fait, hein, dans, dans, dans sa décision. Mais il y a quand même un risque, alors je, je, je ne sais pas, hein, mais il y a quand même un risque, à un moment donné, d'être fainéant un petit peu. Et de se... Re... Hein, ce risque, il existe, c'est de se dire, tiens, moi je vais bien me reposer... Oh là, j'ai tellement d'affaires à traiter. Oh, moi ben, je vais bien me reposer sur euh, le résultat algorithmique, il me plaît bien, c'est pas mal. Ben, il a mouliné quand même les milliers de décisions, de précédents, etc. Il me donne, en fait, un résultat qui est quand même on va dire, la, la moyenne standard dans, ce, dans, ce, dans le cadre de ce litige-là. Voilà. Idem hein, pour le médical. On hein, pourrait euh, décliner ça sous, sous d'autres formes. C'est ce qu'on appelle l'effet performatif. C'est une notion qui nous vient du monde de la, de la finance, mais qu'on trouve dans plein d'autres endroits. Vous savez, c'est le fait que le simple énoncé produise l'effet. Quand vous avez euh, quelqu'un par exemple qui est président de l'Assemblée nationale qui dit « je déclare la séance ouverte », le simple fait qu'ils le disent, ça ouvre la séance. Il oh, bon, y a plein, plein d'exemples assez, euh, assez amusants. Dans le monde de la, de la finance, vous avez plein d'exemples assez connus par exemple Elon Musk. Quand il fait un tweet, il dit « je pense que le, Bitcoin, euh, le cours du Bitcoin va, va s'écraser demain. Qu'est-ce que ça provoque ?» Une chute, parce qu'en fait, c'est une forme de profession autorisatrice, tout le monde le croit, et donc ça provoque les faits qui, euh, qui annonçaient. Appliqué à notre situation, qu'est-ce que ça donne Vous avez une affaire, une audience, durant laquelle un avocat produit un rapport d'analyse statistique disant que le courant largement majoritaire, par exemple, fait droit à la demande. Donc, il y a 95% des décisions qui ont euh, précédemment attribué, mettons, 10 000 euros. Qu'est-ce que ça va produire sur le juge Est-ce que oui ou non, ça va l'influencer Est-ce que subtilement, ça va le guider vers le fait que bah, lui aussi doive donner 10 000 euros Est-ce qu'il y a une sorte de force euh, comme ça, un courant qui va l'amener vers, vers le même résultat que précédemment Je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'arrive pas à le mesurer. On n'a pas d'outil de mesure. Après, il faut aussi peut-être l'espérer, parce que quand on s'en rapporte au débat parlementaire qui avait eu pendant la loi pour une république numérique en 2016, et qu'on lit la façon dont les débats se sont tenus, on se rend bien compte que c'est un des objectifs de cette loi, d'avoir peut-être non pas une uniformisation de la façon dont la justice est rendue sur le territoire, mais plutôt une forme d'homogénéisation. L'idée qu'il y a derrière, c'est que... La justice, un peu comme la règle de plomb des architectes de Lesbos, elle doit continuer de s'adapter à ce qu'elle mesure. Hein. On continue de juger en partie en équité. Mais il y a trop d'écarts. Et ces écarts, cette disproportion manifeste qu'il y a parfois entre euh, la façon dont la même affaire est jugée différemment, ou des affaires très similaires sont jugées, ça nourrit un sentiment d'inégalité. Ça nourrit un sentiment d'injustice chez nos concitoyens. Ça nourrit un sentiment de défiance chez beaucoup de justiciables. Et ça, ça dégrade le pacte social. Donc l'idée qu'il y a en rendant public toutes ces décisions, c'est aussi de créer une, une forme de cadre, cadre qui serait susceptible d'avoir, peut-être non pas un rôle d'uniformisation, mais d'homogénéisation, lui-même propre, à renforcer la confiance dans tout le système. Donc faut-il espérer qu'il y ait un effet performatif Bah oui, un peu, parce que c'est quand même l'objectif de cette loi. Faut-il espérer qu'il y ait un effet performatif complet Non, parce que ça crée un cadre trop rigide et on perdrait nos bons juges alors qu'on en a quand même besoin pour faire évoluer le droit. Voilà. une fois de plus, tout est affaire d'équilibre, mais la justice euh, s'y connaît normalement en matière d'équilibre. Euh, dans le cadre du de, de droit européen, la Commission Européenne pour l'efficacité de la justice euh, du Conseil de l'Europe a adopté les premières chartes énonçant des principes éthiques relatifs à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires. Euh, je cite euh, les principes euh, de cette charte, c'est respect des droits fondamentaux, euh, la non-discrimination, la qualité et sécurité, la transparence, la neutralité et l'intégrité. Est-il vraiment possible d'établir euh, euh, dans la justice prédictive un, euh, bon, un état de non-discrimination, de transparence, de neutralité complète c'est un thème que je laisse les débats oui et puis j'aimerais bien aussi débattre avec avec la salle sur ce sur ce point là ça, ça renvoie à la question du biais algorithmique c'est-à-dire que le, le droit n'est pas neutre la technologie n'est pas neutre enfin c'est une évidence euh, euh, la technologie n'est pas neutre, puisque je vous l'ai expliqué. Forcément, il y a un humain et un concepteur, un programmeur derrière. Et euh, c'est absolument impossible. On peut tendre hein, cette, vers cet objectif, donc, de, mais, mais c'est impossible, je veux dire, humainement, euh, d'enlever toute forme en fait, de, de subjectivité. Euh, celui à qui vous allez demander euh, de créer une bombe, à conscience qu'il crée une bombe. Enfin, je, voilà, donc euh, vous ne pouvez pas l'enlever, ça. Donc, forcément, le biais euh, existera toujours. C'est absolument impossible de supprimer en fait, ce biais algorithmique. Ce qu'on peut tendre à ce euh, faire en sorte qu'il soit le moins fort possible, en tout cas le moins préjudiciable possible, mais il est forcément là. Et un algorithme. Euh, mine, enfin, qui serait pris euh, aujourd'hui un algorithme en 2035 ne sera pas forcément le même non plus par rapport à l'état de la société à l'évolution de la société vous voyez bien qu'il y a des choses que, que n'accepte plus euh, aujourd'hui euh, et qu'on acceptait sans problème il y a quelques années donc là sur, sur ce biais là euh, les biais racistes, sexistes euh, vous, en, vous en aurez toujours malheureusement J'aimerais apporter une petite nuance. Je ne crois pas que ce soit les algorithmes qui soient biaisés. Est-ce qu'une calculette est biaisée Est-ce que, est que... la caméra qui nous filme en ce moment est biaisée Est-ce qu'elle va prendre parti et qu'elle va plutôt essayer de bien filmer un côté, mal filmer l'autre Probablement pas. Elle n'a pas réellement intérêt à avoir ce genre d'attitude. Et en tant que concepteur, nous d'outils, nous n'avons pas intérêt à favoriser une partie. On ne va pas créer un système dans lequel on va plutôt systématiquement essayer de tordre les résultats en faveur de l'employeur plutôt que l'employé, de l'assuré plutôt que l'assureur, du créancier plutôt que le débiteur. Nous, notre métier, c'est de construire une calculette qui, quand on lui demande de faire 2 plus 2, donne un résultat 4, bien affiché, proprement et rapidement. On n'a pas de... On n'a pas d'enjeu, on n'a pas de subjectivité vis-à-vis -vis du contentieux, de monsieur X ou de, ou de madame Y. Par contre, les données, elles peuvent être biaisées. Et l'enjeu, la difficulté, elle est plutôt là. Est-ce que, par exemple, nos magistrats, c'est une des difficultés de supralégal, mais est-ce que certains magistrats sont racistes ben, La question peut se poser, parce qu'effectivement il y avait des disparités telles dans les, la façon dont les décisions étaient prises, qu'il y avait, semble-t-il, au moins quelques magistrats qui avaient visiblement un comportement qualifiable de raciste, parce qu'ils étaient très très largement euh, au-delà, euh, dans la façon dont ils refusaient les, euh, les demandes d'asile. Donc il y avait visiblement des comportements qui étaient biaisés, mais était-ce l'outil supralégal qui était biaisé Je ne crois pas, parce qu'il a été vérifié, tourné dans tous les sens, et les résultats qu'il donnait, semblait il étaient, étaient les bons à... Euh... 99%, ou je ne sais plus quelle était sa marge d'erreur, mais elle était vraiment minime. Donc attention à ça, c'est parfois les données qui peuvent être biaisées. Et si on s'appuie sur des données dans lesquelles il y a des biais, on peut reproduire ces biais-là, notamment des biais, euh, des biais racials, comme ça a été montré aux États-Unis. Néanmoins, les algorithmes, eux, se bornent à être une forme de scanner. Hein, c'est ce qu'on ce qu a construit, c'est sorte d'appareil photographique simplement ça prend la photo non pas d'une image non pas d'un pixel, non pas de deux pixels mais de la façon dont la justice est rendue sur le territoire voilà. malgré tout enfin, je pense quand même par exemple donc, moi je suis maître de conférence en droit public je ne sais pas si cette précision avait été donnée donc je, je, si je pense à l'administration quand l'administration euh, met en place une plateforme euh, pour euh, rendez-vous pour, pour les étrangers pour leur carte de séjour. S'il y a autant de difficultés à obtenir ce rendez-vous, s'il y a un système parallèle qui met en place un piratage euh, où on aspire les données pour vous revendre ensuite des faux rendez-vous euh, euh, contre paiement, c'est que vous voyez bien qu'il n'y a pas de avait quand même... Ça reflète en fait une politique publique derrière et qu'il y avait quand même une volonté d'écarter. Euh, quelque part euh, de mettre de côté euh, une catégorie d'usagers donc euh, c'est en ce sens hein, c'est pas la, la technique hein, que, qui, qui est biaisée mais c'est euh, au début à l'origine hein, de la mise en place de la technique quand vous surfez sur ou naviguez sur une plateforme ce n'est jamais neutre, jamais l'architecture de la plateforme a été pensée pour vous créer un chemin qui est, qui est en fait parfaitement balisé donc, et, et voilà, on sait très bien là où on veut vous, vous faire aller, en réalité. Donc c'est dans ce sens-là hein, que je voulais euh, expliquer le pied. Mais peut-être que vous avez des questions Peux quand même ouais. euh, Avant les, les questions, je voudrais sortir un peu du, du terrain judiciaire euh, pour... Ah oui. Merci. je ne sais pas si euh, quand... parce que je suis arrivé je sais pas si vous avez parlé un peu des, euh, des collectivités territoriales et justement l'utilisation qui font des données, euh, à la fois des données qui ont de, je ne sais pas par exemple vos identifiants en la médiathèque, des données des caméras par exemple, qui sont devant toutes les écoles en fait, et après qu'on parle des profilages de la population par quartier issus en fait de l'extraction des données euh, publiques des collectivités territoriales et euh, bah, l'utilisation après derrière l'outil de de prédiction par exemple d'aide à la criminologie ou, euh, euh, ou par exemple pour ce qui est fraude fiscale aussi, euh, bah, euh, j'allais dire bah, la liberté à la fin de, du maire en fait, de mettre en place tel ou tel chi à titre privé, c'est à dire s'il veut se doter d'un logiciel comme Bluecrush qu'ils ont amené à la police qui va analyser toutes les, euh, toutes les vidéos. Euh, de la ville pour apprendre à aider de la police, s'ils vont utiliser par exemple je sais pas, les données d'Amélie pour euh, évaluer votre profil de santé, savoir à peu près euh, quand est-ce que vous allez mourir ou faire une estimation un peu euh, de, euh, de, fin de, du profilage en fait, sur X ou Y valeur jusqu'à Z, bah ça, ça peut euh, avoir, je pense, un impact en fait, sur, euh, sur l'utilisation de, de ces technologies-là, en fait. parce que là, le, quand, quand on regarde les collectivités territoriales, je pense que c'est là où tout va jouer sur l'utilisation de l'IA et je suis en parallèle en fait avec le, le Big Data et euh, je voulais savoir bah, vous en tant que, que juriste comment bah, vous pouvez euh, je sais pas, euh, faire respecter euh, la, les libertés individuelles au final, sachant que euh, les collectivités territoriales ont une total emprise sur nos vies euh, avec la technologie ou pas en fait, sachant qu'ils délivrent des titres, des de, de, de permis de construction. Alors, merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Euh, alors, tout d'abord, euh, l'administration, en fait, euh, détient un certain nombre de prérogatives depuis toujours, avant qu'il y ait le processus de numérisation. C'est-à-dire que, euh, par exemple, vous donnez un titre, enfin, euh, votre identité, c'est une prérogative de l'État. Le fait de pouvoir vous, vous donner une carte d'identité ou un passeport pour circuler, euh, ça existe depuis le Moyen-Âge, donc on ne va pas refaire l'histoire, mais je veux dire les prérogatives de puissance publique de l'administration sur vos vies, euh, ça n'a pas de rapport direct avec le numérique, puisque ça existait avant. La seule chose, c'est qu'il y a eu 2001, il y a eu euh, donc, euh, septembre 2001, et euh, cette politique donc, de fichiers qui a été mise en place pour lutter contre... Euh, donc euh, le risque terroriste. Et à partir de là, donc, on, a, on a basculé, ce qui est vraiment un avant et un après 2001, sur cette politique donc, de multiplication des fichiers. Et l'administration dispose en effet de, de très nombreux fichiers en ce qui nous concerne. Euh, donc, vous dites les collectivités, moi j'ai parlé plutôt de l'État, hein, mais en, au sens général, vous, avez, effectivement, euh, vous êtes fiché euh, d'un point de vue fiscal et vous n'avez pas le droit de demander à ne plus figurer dans ces fichiers-là. Ça, c'est évident. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Euh, pour autant, euh, si, je, si je, je vais dans votre sens, de toute façon, le risque zéro n'existe pas. Donc, toutes les manipulations possibles avec les données sont... Bonnes. Enfin, toutes les manipulations sont possibles. C'est-à-dire, tous les risques que vous venez de, de pointer sont possibles. Enfin, comme une collectivité territoriale à l'aide de tels outils est capable de se maintenir au pouvoir, puisque en fait comme moi quand je vous parle de caméras devant les écoles, c'est à la fois des bureaux de vote. Euh, du coup, vous êtes capable de savoir de près oui, quel fait. quartier aller voter, quel aller voter quelle personne est allé voter, quelles familles sont allées voter. Et si vous mettez encore plus des caméras dans les écoles, vous voyez par rapport au bureau de vote, enfin, je veux dire, et c'est là ouais. où après l'utilisation en fait que qu ont les collectivités territoriales. Parce que moi je fais vraiment un gros point là-dessus par rapport à l'État, parce que pour moi ce sont deux choses totalement parallèles, enfin, de, de mon point de vue. Peut-être que je me trompe, j'ai pas assez de connaissances pour juger, mais je, je reste subjectif. Et euh, du coup, moi c'est ça qui me fait peur en fait. En tant les, que, que citoyen, que admettons, je sais pas si demain je vais être opposant dans ma commune, euh, alors que depuis que j'ai 3 ans, euh, les personnes me filment en permanence 24 heures sur 24 qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu évoluer avec mon cercle d'amis, qui savent où je suis à étudier. c'est en fait, c'est euh, comment euh, mettre des contre-pouvoirs face à cette toute-puissance. Oui, euh, y, euh, y c'est le droit, c'est le rôle du droit de, de protéger en fait, hein, contre toutes ces dérives-là. Et les règles ont été posées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas collecter des données sans finalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une finalité euh, qui vient justifier en fait la raison pour laquelle on va placer des vidéos, euh, par exemple le but de la vidéo c'est éviter en fait enfin hein, euh, de, de, de, de vous protéger et d'ailleurs c'est une demande hein, je tiens à le dire quand même de la part des administrés hein. très souvent c'est une demande c'est-à-dire que c'est eux qui vont justement euh, demander à ce qu'il y ait de la vidéo euh, alors on n'appelle plus ça de la vidéo surveillance, on appelle ça de la vidéo protection vous voyez de la terminologie a changé hein, pour dire que c'est de la vidéoprotection euh, donc euh, il faut que ça réponde toujours à cette finalité et on va conserver les données aussi par rapport à cette finalité si la finalité disparaît et eh bien on détruit les données c'est à dire qu'on n'a plus besoin des données, il faut que ça soit par rapport à une finalité pour donner un avis sur la question de la même façon qu'il y a il n'y a pas de juge robot, il n'y a qu'un fantasme du juge robot. Il n'y a pas de, de toute puissance de l'État, et je pense encore moins des collectivités territoriales sur ce sujet-là. Il y a peut-être juste un fantasme de la puissance de, de l'État euh, là-dessus. Je peux vous donner un exemple. L'Institut des, euh, des Hautes Études Judiciaires avait organisé il y a quelques années un, un très beau colloque aux Invalides, à lequel j'ai eu la chance de participer. C'est vachement beau les Invalides. Enfin, toute la puissance de l'État à l'âme. J'avoue que j'ai un, un petit faible en plus pour le, la, la chose publique et euh, l'État lui-même. Et là, vraiment, on sentait la grandeur de, de toute notre belle administration. Et il y a un colonel de la gendarmerie qui était venu présenter dans ce petit cercle les résultats d'années d'investissement et de développement d'un programme informatique censé aider la gendarmerie à faire ses interventions pour diminuer la criminalité dans une région en l'occurrence à côté euh, de la gare de Calais. Il y avait pas mal de criminalités dans cette zone-là, et la gendarmerie avait été euh, sélectionnée comme euh, pilote pour essayer de croiser des données, euh, pour tenter, tant bien que faire, euh, de, de deviner où allaient euh, être commis les, les contraventions, les délits et les crimes qui devaient prévenir. J'avais l'intervention du colonel en question, Julie son nom, mais était vraiment brillante, très pro, enfin, j'étais vraiment fier de notre gendarmerie. Quoi. Je me suis dit voilà, ça c'est une belle gendarmerie française, enfin, j'étais vraiment content, je me disais que voilà, nos impôts n'avaient pas été consommés en vain, enfin, c'était vraiment bien. Et tout ça avait servi à quoi Ils arrivaient hein, à deviner dans quelle zone euh, allait se, se produire euh, une partie, en l'occurrence des vols avec effraction, mais c'était corrélé essentiellement à deux choses, et notamment à une chose, qui était l'arrivée des trains. Fait, des gens arrivaient en train à la gare et environ deux heures après tentaient de faire euh, des vols dans euh, les maisons euh, abandonnées ou, euh, ou vides de, de la région. En fait, il y avait des années de développement pour prouver quelque chose que le bon sens leur avait déjà appris c'est qu'en fait, il y a des gens qui viennent en train commettre des infractions dans ce dans coin-là. Ce bon, j'avais quand même trouvé ça intéressant, et puis ça souligne bien, je trouve que là on parle pas de toute puissance, enfin, on n'est vraiment pas là euh, encore. Si la crème de la crème, ceux qui arrivent à débloquer des budgets en millions d'euros pour essayer de développer des algorithmes, pour deviner où vont être commis euh, les, vols à, les vols avec effraction, se retrouvent avec un résultat qu'ils connaissaient avant, bon, je pense qu'on a encore un petit peu de, un petit peu de marge. J'espère que ça vous rassure. Et, et je voulais vous dire aussi que toute tentative, enfin tout ce que vous êtes en train de, de dire, hein, c'est ce qu'on appelle le détournement de pouvoir en droit, c'est-à-dire que par exemple, le maire peut très bien décider de. Euh, peut très bien dire voilà, on va, on va mettre les ordures ménagères ici. Et le ici, c'est sur le terrain de, euh, de l'amant de sa femme. Donc c'est ce qu'on appelle un détournement de pouvoir, typiquement. C'est-à-dire qu'il utilise un pouvoir, mais dans un but autre que celui pour lequel on lui a conféré ce pouvoir, c'est-à-dire simplement pour se venger. Donc. Euh, un, qui, enfin, un maire qui voudrait euh, se venger de vous utiliser des, des données qui vous concernent peut toujours le faire la question elle n'est pas là c'est que c'est punissable, c'est interdit par la loi donc euh, c'est un comportement euh, on, a, on, a tous, enfin, on, a, on a un droit pénal on a un droit pénal qui est en plus spécifique au numérique et donc tout ce qui concerne une intrusion dans une base de données euh, illégalement euh, vous savez qu'à chaque fois par exemple qu'un policier accède à une base de données et accède à un nom, il y a son, son nom à lui qui apparaît, le jour, l'heure, et on va lui demander pourquoi vous avez fait une recherche sur tel individu. Quelle est la raison Alors que pourtant là je parle de la police. Hein. Pourquoi Et, et, et moi-même je ne vais pas aller euh, dans les bases de données de l'université faire une recherche sur vous pour savoir euh, dans quelle formation vous êtes, que, depuis, depuis combien de temps, est que, quel est votre CV, etc. Informations que je peux avoir. Que je peux avoir, mais est on va me demander quelle est la motivation, quel est le but. Vous voyez Pourquoi, pourquoi je, je fais ça Quel est l'intérêt Alors, je le fais quand je suis sur e-candidat. Sur e-candidat, e pendant, pendant 4 mois, j'ai à disposition donc, tous les dossiers des étudiants, avec évidemment tous les CV, etc. Euh, et si j'avais un esprit malveillant, je pourrais. Utiliser ces données personnelles pour euh, des fins euh, malveillantes, mais, mais c'est pas le cas. Et après, à la fin des de, quatre mois d'examen des dossiers, je n'ai plus accès à, à ces données qui sont supprimées ou qui sont, euh, sont, sont anonymisées. Hein. On parlait tout à l'heure de, de pseudonymisation, d'anonymisation. Anonymiser, c'est à dire qu'on ne peut plus du tout retrouver hein, qui, qui, est, qui est la personne reliée à, à ce fichier. Pseudonymiser, c'est une donnée personnelle, ça reste une donnée personnelle, c'est-à-dire qu'avec une table de correspondance, on peut retrouver en fait le nom de la, de, de la personne. C'est ça la différence d'un point de vue du statut juridique. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais les garde-fous juridiques existent, simplement quand vous avez des cyberattaques, et quand vous avez par exemple qu'une donnée de santé est la donnée la plus chère aujourd'hui sur le Darknet, bah voilà enfin, C'est vrai que c'est intéressant et on en parlait aussi avec les volontés des, des GAFAM un peu de développer tout ce qui est Smart City parce que c'est un peu en fait le, le but de la donnée enfin, sur ce qu'on peut voir c'est comment on va améliorer le, par exemple bah, la, la, la vie entre les gens et il y a eu pas mal de, de, de projets en fait au Canada je crois qui développer des. Des, des smart city et, et euh, y en il y en a 35 bon, et c'est comment en fait les euh, euh, ces sociétés là en fait vont s'approprier bah enfin s'approprier euh, bah, le, le, le monopole en fait de, euh, de, de de rendre la justice en fait sur des, des, des sols qui ne sont pas eux puisque le in fine, on alors on va développer une technologie je veux dire vous donner à ce qu'on stocke chaque aws est-ce qu'on stockait chez Google Cloud Est-ce qu'on stockait où toutes ces données de cloud Est-ce que vous allez passer par un cloud hybride Vous allez avoir vos datacenters ATH3 dans Paris ben, À la fin, où est-ce que va la donnée En fait, comme vous disiez, quand on parle de données, vous... je sais pas, par exemple, moi, je... Je... admettons que mon entreprise elle est conforme à un GPD. Ok, j'ai les registres, tout est bien. Si une personne m'appelle pour supprimer son nom de ma base, bam, je l'enlève. Mais euh, si, si mes données, par exemple, je les héberge sur, euh, je sais pas, AWS avec le Cloud, Act, le Cloud Act américain, qui fait que eux ils ont une totale liberté, je veux dire, d'usage qu'ils font sur nos données européennes, pourtant conforme RGPD. Et en fait, le, le, le parallèle là, parce qu'on parlait de Big Data. Nous, en, en France, enfin, certains ont l'intelligence, on dire, en informatique, quand ils conçoivent de euh, stocker sur des serveurs en France les données, mais ça coûte bien moins cher d'aller chez AWS ou chez Google Cloud. Et, et là, en fait, c'est même international, en fait, on veut dire le, le, le monopole de la justice. On on parlait de les de du, du droit, enfin, du droit un peu que nous avons au, enfin, au moins germanique, qui, qui va tendre vers l'application du common law en France. Et je pense qu'à mon avis, ce sera la, la finalité qui, qui va se passer. Parce que moi par exemple toi, je suis allé aux états unis enfin, je veux dire, au moment où j'ai scanné mes empreintes euh, on m'a fait, fait passer un interrogatoire avant d'entrer sur le sol américain. Alors j'étais jamais allé, euh, mais ça c'était à longtemps, je vous parle de ça c'était à y a 10 ans de ça. Hein. Je suis allé en vacances, euh, tac, je scanne mes empreintes et données euh, biométriques. et euh, je, on, on fait passer. Un évaluation, 4 heures, sachant que j'avais fait 12 heures d'avion, c'était un peu le choc pour moi. Et c'est là, au final, le... je pense que le contrôle de la donnée, en fait, c'est ce qui est le plus important quand on veut utiliser ces outils. Parce qu'au final, nous, en tant que nation indépendante, ça peut nous désavantager. En fait. Oui, en fait, c'est un grand problème, même dans la diplomatie, le stockage de des données, euh, l'Union européenne et les États-Unis ont certaines disputes sur ce sujet. Euh, pour une anecdote, ils euh, disent que si le service numérique est gratuit, si on ne paye pas, ça veut dire que nous sommes les, les produits. Euh, nous sommes soit les consommateurs, soit les produits. Euh. D'autres questions, c'est ces sujet... Je, Euh, je voulais revenir un peu sur cette histoire de, de juge-robot, euh, en fait je me demandais, donc moi je ne suis pas du tout juriste ou avocat, je suis informaticien, plutôt spécialiste de l'IA, et euh, donc en fait, dans, dans un algorithme, on, on introduit des données avec des biais, ce qu'on peut assimiler si on compare un humain à un peu la culture qu'on a, euh, voilà, et euh, et il y a ce problème, en, vous en parliez au début, en intelligence artificielle, c'est l'explicabilité le, de l'algorithme. Pourquoi il a rendu telle ou telle décision En fait, c'est un problème de recherche ouvert aujourd'hui en mathématiques. Il y a énormément de recherches qui, qui sont faites sur ce domaine. Donc on peut supposer que dans un futur quelconque, ce problème sera résolu, et qu'on pourra avoir des algorithmes qui puissent expliquer leurs décisions. Donc un algorithme avec une culture des données et une motivation par expliquer la décision. Euh, quelle est la différence entre ce type d'algorithme et un juge enfin, Je ne sais pas si je suis très clair. Oui. On pourrait prendre l'autre question tout de suite pour. Ah ouais. Pas ouais. ouais. ouais. pour pour essayer d'apprendre. Le concret de, de la justice isométrique, si des exemples concrets ou des expériences qui ont été faites euh, là-dessus. Donc c'est le géo et la justice. On va peut-être prendre ces deux questions-là d'abord et, et ensuite voir s'il y a d'autres euh, interrogations dans la salle. Qu'est-ce que c'est que la justice parce que c'est ça, au fond, votre question. Si jamais on part du principe que tout est explicable et, euh, et tout est euh, compréhensible dans son principe de détermination, que ce soit un humain ou une machine, finalement, ce serait la même chose. Et moi, je pense pas. Et je vous incite pour ça à aller dans un palais, dans un palais de justice. Voir comment la justice, elle se rend. Parce que la justice, monsieur, c'est beaucoup plus charnel que ça en a l'air. Quand vous allez dans une, dans une salle d'audience, quand vous entendez le bruit des pas qui résonnent dans la salle des pas perdus, quand vous voyez les, la douleur sur le visage des gens, quand vous voyez à quel point il y a des drames qui se jouent, à quel point parfois certains en ont marre, certains sont en colère et veulent se battre, alors là la justice intervient et elle fait œuvre de justice. Parce qu'il y a aussi un phénomène catharsique. Je peux vous donner un exemple tiré de, tiré de mon expérience. Les outils comme prédictifs sont beaucoup utilisés pour négocier. Évidemment, ça objective vachement les enjeux d'un procès. Si on vous dit que vous avez 95% de chances de perdre, finalement, pourquoi pas payer tout de suite D'ailleurs, vous paierez probablement moins parce que vous payez tout de suite. C'est vachement rationnel. Et il y a des cas comme ça on ne peut pas déjudiciariser. Je vous donne un exemple. Mon téléphone sonne, et c'était euh, une de nos clientes, une avocate, qui me dit ah, « euh, je pensais que ça m'aiderait vachement à négocier un outil comme mais en fait, pas vraiment. Je vous demande de détailler. » Et elle me dit « Voilà le cas. J'étais au cabinet, un homme vient me voir, c'est un mari en train de se séparer de sa femme, il ne veut pas payer la prestation compensatoire. Son épouse, qu'elle est devenue son ex-épouse, je ne sais plus, il demandait quelque chose comme un million d'euros, il ne veut pas payer. Et pourtant, elle fait une analyse, et tout tout indique qu'il va devoir le payer le million d'euros. Il n'y a à peu près aucune chance qu'il échappe. Mais qu'est-ce qu'il dit elle m'a fait chier pendant 30 ans, maintenant c'est mon tour, on ira jusqu'en cours de cassation. » Donc là, à, à travers ça, on sent bien à quel point en fait il y a un besoin d'humanité, un besoin de vengeance. Alors je ne sais pas où on est l'affaire aujourd'hui, ils sont peut-être quelque part entre l'appel et la cassation maintenant, mais ce que ça illustre, c'est qu'il y a des cas où ce qu'on va chercher dans la justice, c'est une forme de vengeance, c'est une forme de, de désir d'avoir un juge qui vient et qui prend le temps, même s'il a des biais, de décider en, en droit et en quitter comment sera, comment sera tranché cette affaire. Et ça c'est quelque chose qu'un qu algorithme si développé soit-il pourra, je pense, pas, pas donner, il n'y aura pas ce, ce côté catharsique. Et sur l'autre question, est-ce qu'on a euh, déjà des prémices de ce fameux régime juridique de droit isométrique À ma connaissance, non, pour le moment c'est diffus, hein, c'est trop subtil et je pense que les outils aussi que qu'on a comme crédit sont encore pas assez couramment utilisés, il faut leur laisser un peu de temps. En revanche, il y a une très bonne thèse, je crois, à l'université de Nîmes, si ma mémoire est bonne, qui porte sur le sujet. Affaire à suivre. Je voulais juste compléter par rapport à la question de, de monsieur. J'ai trouvé votre question très très intéressante, mais vraiment, parce que euh, là, on vous a répondu... Euh, oui, vous avez pris comme exemple la justice pénale et, ou, ou la justice civile où il y a une forme effectivement, surtout en pénal, de décharge passionnelle. Et puis la justice est très théâtralisée, euh, donc c'est un jeu d'acteur, c'est une pièce de théâtre, c'est très solennel, etc. Moi qui suis en droit public, c'est de la justice administrative et, euh, et donc c'est ce qu'on appelle le procès fait un acte. C'est-à-dire que lorsque le maire voit son acte administratif annulé, il arrive à dormir la nuit en fait. C'est pas très très traumatisant en soi. Et on est sur une procédure qui est, qui est vraiment... Euh, alors peut-être un peu moins aujourd'hui parce que l'oralité euh, commence à devenir bien présente, mais bon, une procédure administrative devant une juridiction administrative c'est quand même beaucoup... Euh, d'écrit. Et donc là, euh, je vous rejoins en fait sur cette, sur cette notion-là, euh, si ce n'est que l'algorithme n'a pas vocation à remplacer le juge. C est, c est la seule nuance, elle est là. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est quand même comprendre comment euh, l'algorithme fait, c'est-à-dire quels sont les critères. Euh, alors, l'idée, c'est pas de qu'il y ait une transparence à 100%. Alors, vous voyez, quand on parle de transparence de l'action administrative, ça, on n'est pas là pour dire qu'on veut que tout comprendre et que tout soit transparent. On peut garder quand même une part, euh, j'ai envie de dire, secrète. Euh, la preuve, délibérée délibéré n'est pas, pas trop... Enfin, il y, y, y a plein de petits moments, hein. euh, même nous, quand on est sur la plateforme e-candidat, euh, si vous voulez postuler dans un master à l'Université paris Nanterre, on vous donnera euh, la communication de l'algorithme public, on va vous donner les critères, mais on ne vous donnera pas les critères d'évaluation de la commission pédagogique. Tout n'est pas transparent, en fait. C'est-à-dire qu'on va garder quand même euh, une part un petit peu de, de, de subjectivité que, que nous enlève, en fait, le numérique. Puisque le numérique, l'idée, c'est quand même que ça soit le plus objectif possible. Donc, on va garder quand même un petit peu de, de, de subjectivité. Mais, mais je, suis, enfin, je vous rejoins sur, ce, sur le fait que la différence est beaucoup moins importante... On est par exemple devant la juridiction administrative que devant un, un juge pénal, où il y a l'opportunité des poursuites, etc. etc. Bon, La bah, fin s'approche. Combien de temps nous reste On peut aller jusqu'à 19h30. D'accord. Euh, bon, je. Avant de répondre. Ah non Ok, bon, je... je reprends des questions, mais avant, je voudrais faire une petite annonce. À propos de, de ce sujet-là, euh, il y aura lieu un autre séminaire qui a été proposé en partenariat avec la Cour de cassation et l'Université Paris-Lanterre. C'est le jeudi 21 avril 2022 euh, à la Grande Chambre de la Cour de cassation. En présentiel, c'est un régime hybride, soit présentiel, soit à visioconférence. Dans les cycles d'intelligence artificielle, quelle intelligence juridique c'est le, le, le séminaire de l'intelligence artificielle et de la fonction des jugés avec euh, la modération de madame Sohaya Amrani mekki oui, Elle est professeure des droits privés, de sciences criminelles ici à l'Université paris Et vous êtes tous et toutes invités à joindre cette séance. Euh, euh, Sortons un peu du aspect euh, judiciaire, euh, je voudrais parler que du... profiter l'opportunité de, de de recevoir représentant d'une bibliothèque ici à l'université la, la maison de, de la recherche, la maison de de, de la pensée libre euh, Qu'en pensez-vous euh, sur l'utilisation de, des instruments de prédiction pour la recherche juridique dans les terrains académiques, est-ce qu'il peut aider les, les chercheurs pour, pour les, la recherche des terrains Ce dont je suis certain, c'est qu'il y a certainement beaucoup à gagner à faire collaborer le monde universitaire et celui des Legal Tech. Il y a plein d'exemples où je pense qu'il y aurait des choses assez intéressantes à, à aller chercher. Je vous, je vous en prends un peu au hasard. Quand vous affichez toutes les décisions qui ont été rendues, par exemple, en matière de droit social en France, vous en avez des, des milliers et des milliers, donc si vous les affichez pas sous une forme graphique, ça vous donne, je ne sais pas moi, l'équivalent de l'encyclopédie universelle à lire, c'est très difficile de les analyser. Avec des outils comme Predictis, vous pouvez afficher la carte de la France et voir s'il y a par exemple des zones dans lesquelles le montant moyen d'indemnité est plus élevé, le montant moyen d'indemnité est plus bas. Vous pouvez voir s'il y a des zones dans lesquelles les magistrats ont tendance par exemple à plus accepter la requalification d'un licenciement, des zones où il y a plutôt tendance à le, le refuser. Et une fois que ça s'est fait, mais il reste tout le travail de recherche à faire évidemment. Pourquoi est-ce que c'est des disparités économiques Est-ce que c'est des disparités sociales Est-ce que c'est parce que le, le granit de votre à droite et le calcaire de à gauche Est-ce que c'est parce que le bassin d'emploi est plus élevé ici, plus fragile là Est-ce que c'est parce qu'il y a un, un signe noir, un phénomène atypique qui s'est produit exactement dans cette zone et qui biaise complètement les statistiques Là, il y a un, un matériel de recherche qui est, qui est hyper intéressant. Alors, fort de ça, qu'est-ce qu'on a fait, nous, chez Péliotis On a ouvert la voie, on a... Laisser la possibilité à la recherche, notamment universitaire, de collaborer avec nous. Ça a pris la forme d'un programme qui a été lancé en 2018, qui s'appelle le programme Predictis, pour l'enseignement et la recherche, et qui a conduit à faire aujourd'hui un petit peu plus de 300 interventions et programmes de, de recherche, ateliers, qui ont conduit à tout un tas de travaux. De nouveau, je peux vous en prendre un, un peu au hasard. On a par exemple travaillé avec la Clinique du droit de Sciences Po Paris, pour élaborer une charte, une fameuse charte éthique et scientifique de la justice prédictive, qui a conduit à, voir, à poser un certain nombre de principes, notamment celui de la non-modification de la base de données, de sa non-altération. Évidemment, on pourrait penser, c'est un des risques, que certains souhaiteraient modifier la base de données, ce qui du coup, évidemment, perturberait la façon dont elle est interprétée par les utilisateurs. Donc, bah, typiquement, c'est un problème qui a été réglé par cette charte. Voilà sur le sur le principe de collaboration en tout cas moi j'y crois et si jamais ici vous avez des projets ou vous souhaitez euh, venir travailler avec nous évidemment euh, contactez-nous c'est des demandes qu'on accueille toujours avec énormément de plaisir D'autres choses à, à ajouter sur ces points-là okay. Donc on reprend une dernière euh, des questions de, du public euh, Merci, aussi, aussi Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'utilisation de la blockchain dans tout ce qui est en fait smart contract et conception en fait d'un nouveau contrat social. Donc moi, en ai, enfin je me passe un peu comme Jean-Jacques Rousseau qui, à l'époque de la Révolution, quand ils ont fait les textes, de dire, de lois qui nous unissent tous les uns les autres, donc le code civil, le code de procédure pénale, le code pénal, enfin, je crois en 17 ou 18, comme ça. Euh, mais c'est euh, l'utilisation en fait de, euh, du consentement en fait du citoyen à élaborer un nouveau contrat social à travers une plateforme comme ce qu'on a vu pendant les gilets jaunes avec euh, le grand débat en fait. Et euh, je pense que l'avenir la, va jouer dans là dedans, euh, sachant qu'on est un peu dans une période de, de rupture de, de ce contrat. Enfin après, chacun est d'interpréter les les faits, et le climat. Euh, L'atmosphère qu'il y a au, autour de nous aujourd'hui en France. Et je pense que la, la, la personne qui a le au point un tel logiciel qui pourrait recueillir à la fois en fait, des chaînes de blocs de chacun des, euh, des citoyens français afin d'élaborer un contrat social, donc euh, à travers un registre en fait, qui, euh, qui, qui, qui supposerait son, son adhésion au, au contrat. Avec euh, un consentement, ça serait une nouvelle forme en fait, de créer un nouveau modèle de citoyenneté, un peu comme ce que avait fait euh, l'empereur romain avec son édite Caracalla, qui a attribué la citoyenneté à tous les, les citoyens de l'Empire romain, je pense, afin qu'il y ait l'unité euh, sur Rome. Et euh, ça pourrait donner, je pense, euh, un, un nouvel élan euh, en France. C'est vraiment le, le, des nouveaux modèles de citoyenneté inspirés avec la blockchain, parce que c'est un qui trace tout et quand on pense au contrat social, c'est euh, par exemple est que nous demain, euh, je pense, on pourrait collaborer ensemble sur des sociétés, sur des projets divers et variés, avec l'utilisation euh, bah, des smartphones et d'autres choses, bah, ça pourrait en fait nous aider à même à créer une machine une digital nation, un peu comme un peu Estonia, ce qu'ils ont fait, mais euh, une nation privée. Et je pense qu'à mon avis, le, le danger là, parce que si nous tous, on met nos biens privés en commun à travers un smart contrat, par exemple, où on définit les usages des voitures de chacun, de, de Vélib, ou, ou, ou, ou de choses comme ça, je pense qu'on pourrait bâtir, en fait, des, euh, carrément des nations autour de, de cette technologie-là, mais dans, en s'inspirant du droit privé pour dépasser le droit public. Et c'est ça, je pense, que ce qui va être l'enjeu 10 à 20 ans à venir question Merci. assez complexe alors c'est pas une question donc je me permets de pas y répondre oui. voilà. surtout de, de philosophie et de concept voilà. en fait, je vais vous laisser en fait, exprimer effectivement votre, je... votre point de vue mais c'est pas une question donc euh, si, voilà donc, euh, vous me permettrez de ne pas, de pas, de pas y répondre j'ai vu qu'il y avait une dernière peut-être question je, je suis désolée parce que j'ai une contrainte qui... Il que je parte quand même à 19h15, je suis navrée, donc n'hésitez pas à les poser maintenant. Il vous reste six minutes. Ah, bonsoir, à la question de l'objectivité de l'algorithme de la justice prédictive, je voudrais vous parler sur les notions qui n'ont pas été ni dans les lois ni dans la jurisprudence, telles notions que la bonne foi, par exemple. Et comment, selon vous, les algorithmes de la justice prédictive euh, peuvent les définir pour euh, certains cas Car, euh, hum, selon mon avis, dans, dans, dans la jurisprudence, dans chaque fois, le juge doit définir ses, euh, ses définitions pour la situation euh, concrète et euh, l'algorithme la statistique euh, peuvent, euh, peuvent les définir euh, cette notion Merci, c'est une question assez intéressante mais la réponse en réalité est simple l'algorithme aujourd'hui ne prend en compte que ce qu'il y a dans une décision de justice par conséquent il laisse de côté énormément de choses par exemple euh, la tête de coupable du prévenu Est-ce que cette personne a vraiment l'air d'avoir fait le coup ou pas Est-ce qu'elle laisse de côté euh, la chaleur, l'ambiance, euh, la qualité de la plaidoirie de l'avocat Évidemment, ça c'est des choses qui échappent complètement, complètement au domaine de l'algorithme qui est uniquement cantonné à la décision de justice. Il y a une étude qui a été menée en Israël, extrêmement intéressante à ce sujet, qui a essayé d'évaluer le caractère clément ou sévère d'un magistrat en fonction de l'heure de la journée et en particulier de son degré d'inanité, la sensation de faim, de, en l'occurrence de famine, nous sommes contentés, bref. Et qu'est-ce qu'on constate, c'est que plus on s'approche de l'heure du repas, et il y a un moment, je ne sais pas si vous avez ça, moi ça m'arrive d'avoir vraiment très très faim quoi, enfin il faut vraiment, euh, si par malheur on a sauté un repas, qu'ensuite on a travaillé 10 heures de suite, il y a un moment où on, on a vraiment très faim quoi, et là c'est vrai que c'est des moments où on devient un peu irritable fais c'est moi le premier, il y a un moment où on a envie d'y aller, je pense, comme vous, là, dans quelques minutes. Ce n'est pas le moment de faire une, une question de juriste ou une réponse de juriste qui dure euh, aussi longtemps que le film Le Bon, la Brute et le Truant. Donc on a pour 2h47, un truc comme ça, je crois. Bref, tout ça pour vous dire que l'algorithme ne peut pas tout saisir et que forcément il y a des petites, petites fluctuations de temps, de température, de fin qui vont avoir un impact. Donc la bonne fois, on ne peut pas la prendre en compte. Est-ce que le jeu joue pas Est-ce que le juge aura très fin ou pas malheureusement, on ne peut pas le prendre en compte. Je Excusez-moi, je voulais juste... Je pense que vous parliez aussi de, de la problématique de la traduction euh, euh, numérique des règles juridiques. C'est-à-dire que parfois, ah. comme on ne parle pas la, la même langue, euh, pour l'informaticien, pour le codage, ce n'est pas évident de comprendre la subtilité juridique. Euh, je pense à... Euh, le fait, par exemple, en droit, on utilise beaucoup dans le code euh, euh, la double négation. On ne peut pas ne pas... Alors ça, pour un informaticien, c'est compliqué, ça. On ne peut pas ne pas euh, estimer que cette personne... Alors, on ne peut pas ne pas prendre en compte... Le, alors, le, cette double négation, oh, c'est un cauchemar. Donc, euh, y a aussi, donc, ça veut dire que ça... Enfin, moi, je trouve que l'impact positif, c'est que ça oblige à nous, juristes, nous remettre en cause sur nos, sur nos procédures. Vous voyez, par exemple, on a supprimé mademoiselle dans les formulaires. C'est madame, monsieur supprimer le mademoiselle. On supprime en fait, on, on, on, on, ça nous oblige à, à moderniser finalement nos pratiques, nos procédures, à les simplifier, à les préciser dans le but de, de leur transformation numérique. Et donc, parce que moi, contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est pas parce que je dirige le master droit du numérique que je suis une geek, une jury geek et que j'adore le, le numérique, j'en fais tous les jours et que j'adore ça. Pas du tout, je suis même contre le tout numérique. Euh, et, et, et précisément, euh, le seul point vraiment positif que je trouve à cette marche forcée vers le numérique qui a été accentuée par la crise sanitaire, c'est que ça nous oblige à regarder dans le rétroviseur, ça nous oblige à remettre en cause nos procédures, ça nous oblige à réécrire le droit. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le numérique, c'est de dire, voilà, on voit bien que ça ne marche pas, que, que déjà nos formulaires, avant de les numériser, il faudrait peut-être les revoir en fait. Que nos procédures sont trop lourdes, qu'on demande trop de choses à l'usager, trop de pièces justificatives, euh, qu'on va adopter le principe « dites-le-nous une fois ». C'est-à-dire que chaque année vous inscrivez, euh, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes des étudiants de Nanterre, mais chaque année vous vous inscrivez donc, alors que vous êtes des étudiants de Nanterre. Donc à un moment donné, vous ne pensez pas que Nanterre peut conserver vos données une bonne fois pour toutes, et que c'est ce qu'on appelle le principe « dites-le-nous une fois ». Et voilà, c'est toujours le même nom, le prénom, sauf bien sûr s'il y a des mises à jour, mais faire en sorte aussi de faciliter la vie de l'usager. Donc je pense qu'il y avait aussi peut-être cette question de traduction et il y a des choses qu'on n'arrive pas à traduire numériquement et c'est peut-être ça aussi la difficulté. Et est-ce que ça signifie que euh, les algorithmes de la justice prédictive ne vont pas s'éteindre à tous les... À, à tous les cas Oui, pour des questions de, de, de, de temps. En tant temps que vous répondez à la question, essayez de, de finaliser le, les commentaires pour, pour finir le, la séance qui était magnifique jusqu'à Bien vu. Il y a une matière, par exemple, qu'on ne traite pas pour le moment, c'est le droit pénal. Donc, Sur toute une partie des chefs de demande du droit pénal qui relèvent notamment des crimes et des délits. Donc... Euh le plus grave. Euh, le, les algorithmes de prédiction ne permettent pas de faire une analyse euh, statistique. Ça a été décidé il y a quelques années maintenant. Euh, L'idée c'est d'éviter, euh, c'était la peur un peu illusoire je pense, mais enfin euh, une peur euh, qui a été manifestée à l'époque, et de faire une sorte de forum shopping du crime. « Tiens, il vaut mieux euh, aller violer à tel endroit parce que la réponse judiciaire serait supposément plus clémente. Tiens, il vaut mieux commettre un, un assassinat à tel endroit parce qu'en euh, en cas, en cas de réponse euh, euh, ou en cas de, de flagrant délit, je serais euh, moins condamné. Je pense sincèrement que c'est méconnaître très largement la réalité du phénomène criminel qui fait que euh, quand on commet ce genre d'actes, c'est rarement réfléchi et en tout cas, c'est rarement des masterminds du crime qu'on prie avant, auparavant la peine d'aller bien voir dans un outil de justice politique où est-ce qu'il fallait aller dealer du shit. Donc ça, bon, je pense que c'est un peu illusoire, mais on l'a quand même bridé, donc l'outil est bridé sur tout un tas de problématiques, essentiellement des problématiques de, de droit pénal. Et pour conclure, bah moi j'aimerais terminer qu'une note d'espoir, parce que... La science a quand même permis pas mal de choses. J'aimerais rappeler que c'est en grande partie grâce à la science, par exemple, qu'on arrive à aller dans l'espace, qu'on arrive à vaincre des épidémies. Et oui, ça prend du temps, mais on finit par y arriver essentiellement grâce à la science. C'est grâce à la science qu'on fait plein de choses, qu'on qu se divertit, qu'on invente des nouvelles manières d'interagir. Et ça, c'est chouette. Je pense qu'il faut se rappeler que derrière, il y a quand même une idée de, de progrès, que oui, il y a des risques particulier en France, on aime les souligner, mais que d'abord et avant tout, il y a des formidables aventures humaines, euh, entrepreneuriales, qui se cachent derrière. Et si vous souhaitez en vivre un petit bout, postulez, candidatez en Legal Tech. C'est la petite page de pub. On a plein de postes ouverts en ce moment. J'attends vos, vos CV pour ceux qui sont intéressés. À très vite. Madame Cresci, paroles une considération. Je suis absolument ravie de cette session est très contente d'avoir pu m'exprimer devant le public et si vous avez des questions qui vous viennent après, a posteriori, n'hésitez ben, pas à nous écrire puisque nous nous sont sur le site de l'université vous pouvez très facilement interagir avec nous si vous le souhaitez a posteriori merci beaucoup mille merci à tous à toutes présents, je, je passe la parole pour vous. Je vais conclure. Ben, merci beaucoup pour votre présence. Merci à nos intervenants pour la qualité de ces échanges et de vos éclairages. Euh deux, petits, deux petites informations pour, euh, au sujet de notre saison euh, donc sur l'intelligence artificielle. On la clôture la semaine prochaine avec deux événements. Un mardi donc, euh, sur un débat intelligence artificielle un peu plus large sur euh, l'alignation ou l'émancipation de l'intelligence artificielle. Et puis jeudi, euh, une projection, euh, un documentaire La fabrique du cerveau et avec une discussion. donc On vous attend euh, avec plaisir. Donc Ce sera le mardi et le jeudi de la semaine prochaine, 17h30 au Pixel. Très bonne fin de soirée et merci encore. Gracias.